28 janvier 2018 donc un petit point sur euh, sur les salades euh, pain de sucre qui continue à se développer euh, lentement mais sûrement euh, j'en ai une euh, qui est un petit peu plus euh, réduite alors est-ce qu'elle se fait manger je vois quand même des des petits euh, <rire> des petits endroits là qui me confirment qu'elle elle se fait manger bon ça c'est pas grave euh, Voilà si, si j'en perds une ce n'est pas, pas très grave voilà donc j'ai euh, installé euh, mes, mes, mes semis de salade sous cloche donc euh, voilà elles sont elles seront plus euh, plus à leur place euh, dans la serre donc euh, voilà j'ai euh, j'ai installé quatre variétés Donc la laitue de mai la laitue goth jaune d'or et la batavia red ruby donc j'ai fait tout ça le 7 janvier donc voilà et aussi de la pia donc euh, c'est une première pour moi cette année donc euh, c'est une salade qui euh, que, que j'ai vu recommandé par F1RCX sur sa chaîne. Donc euh, voilà, je fais un essai euh, cette année. On va voir ce que ce que ça donne. Voilà. Un petit point sur euh, mon tas de branches qu'il va falloir que je déchiquette, euh, je pense, au mois de mars. Donc euh, ça continue de s'accumuler suite aux au tailles que j'ai faites sur, euh, sur mes arbres. Donc euh, j'ai pas terminé, en fait, j'ai encore quelques arbres à... À tailler mais euh, c'est bientôt fini et donc à cela euh, s'ajoutera euh, la coupe de mes de mes bambous que j'utiliserai comme paillage et euh, ceux-là en fait les, les branches je, je vais déchiqueter ça et utiliser ça dans mes bacs de culture voilà à bientôt